Bienvenue à Marmi de Meunier. Je vous présente notre secteur euh, viennoiserie et boulangerie avec nos pains, nos pains spéciaux, nos pains bio notamment. Tout le secteur viennoiserie. Ensuite, vous allez avoir le secteur pâtisserie. Nous assurons aussi un service snack. Nous sommes à peu près une quinzaine avec notre labo parce que notre labo est à l'extérieur. Voilà, bon, merci, au revoir. Les produits que vous voyez derrière moi que ce soit la confiserie ou les confitures sont faits maison. Alors, la marmite de Meunier vous propose également ses deux machines à pizza et ses six machines à pain. Bon, ben,